Il faut, euh, sur ma pétition, ou d'une autre manière, que les Français officiellement se mobilisent pour demander aux députés et aux sénateurs de déclencher l'article 68 et la destitution du président de la République. C'est lui le, le seul responsable de tout ça. C'est lui, quand il parle à la télévision, qui dit « j'ai décidé », alors que son rôle, article 5 de la Constitution de la France, n'est pas de décider. Son rôle n'est même pas de gouverner, son rôle est de présider, de veiller au respect de la Constitution. C'est la sentinelle du peuple normalement, c'est lui qui doit veiller à ce que tout ce qui est en train d'arriver en ce moment dans notre pays n'arrive pas. Et vous voulez que moi je ferme ma gueule et que je reste chez moi à laisser ces gens-là continuer à faire ça, à faire des gardes à vue sans motif, à tirer sur des gens in innocents dans des manifestations alors qu'ils ne sont même pas armés et qu'ils font de mal à personne à leur ôter un œil, à les estropier. Eh bien, je demande que cet individu, que ce blanc bec, soit destitué par des moyens constitutionnels, non pas des moyens de subversion, non pas des moyens d'agitation de rue, mais des moyens constitutionnels, des moyens qui sont la mise en œuvre d'outils dont la Constitution de la France dispose pour mettre à bas les tyrans. Lorsqu'un président de la République élu se conduit comme il est en train de se conduire, il n'est plus le président de la République.